d d d d d Et salut les Australiens, c'est Gabriel, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc ça sera une vidéo qui sera dommage pour vous. Mais euh, j'annule la, la vidéo concours de FAQ puisque j'ai que 3 personnes qui ont répondu, qui ont posé euh, les trois enfin qui ont posé 3 questions, enfin des questions, pas mal, mais euh, Je m'attendais un peu plus. Donc euh, du coup ça va faire une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes, pas plus. Je voulais faire un peu plus. Mais mais. Vous ne serez pas léger puisque je, le démon de la majesté, si vous le voulez, eh ben il sera dans le trade donc de ce mois-ci, voilà. Donc preuve de ma bonne <coughs> preuve de ma bonne foi, voilà. Après, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je recherche, euh, alors qu'est-ce que je recherche ce mois-ci euh, En priorité, je recherche un Durandal artefact, voilà. Euh... Ouais. Après, je cherche toujours des petites cartes comme ça, par-ci par-là. Donc, proposer. Euh, le trade binder sera euh, tourné. Donc, euh, je pense demain. Hein, pour ceux qui attendent ça avec impatience, mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il va mettre et tout Euh Voilà. Donc, après, euh, je vous informe que Edge, euh, que Edge of Gabriel, c'est terminé. Voilà, parce que le cycle de Edge of Gabriel, ça, ça, ça a commencé à me saouler un petit peu. Je Donc, j'ai recommencé une partie, j'ai déjà euh, travaillé dessus un petit peu. Je n'ai pas encore tourné, mais ça sera plus Edge of Gabriel, mais Survival. Voilà, Survival, voilà. Gabriel, donc euh, j'ai déjà commencé un peu à... Donc, j'ai déjà construit ma maison, j'ai déjà fait mon champ de blé, voilà. Je me suis mis en... Euh paisible. Euh, J'ai déjà construit donc euh, un petit peu des petites choses, donc euh, ça sera pour la première euh, vidéo. Donc je vais essayer de vous faire des, une vidéo avec euh, des objectifs et non pas des, des petites vidéos à la finie comme ça. Donc euh, le, le premier objectif de la vidéo ça a été de faire donc sa petite maison, donc ça c'est fait. Ça y'a a rien à redire. Euh, je vais la terminer avant de pouvoir euh, le tourner. Voilà. Après, euh, je vous, euh, je vous dis euh, comme ça que avec euh, Andrix, on sera en live vendredi soir. Alors, je ne sais pas encore sur quel jeu, mais sur Rome Station. Donc, euh, c'est, euh, j'enverrai euh, dans le canal discussion euh, de la, de la chaîne euh, le lien sur Daymotion pour que vous puissiez venir voir un peu ce que, ce que je fais. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore euh Voilà. Après, euh, c'est euh, donc il ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Pokémon parce que de de Yu-Gi-Oh parce que euh, je vous explique. Euh, là c'est, euh, ça va faire trois semaines que je suis tout seul à la maison que je dois tout gérer et mon père est parti en voyage donc du coup je dois tout gérer donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de tourner du Yu-Gi-Oh en sachant quand même que j'ai des, je sais pas si vous le voyez à mes yeux, j'ai des gros problèmes de, des gros soucis de sommeil hein, en ce moment. Donc du coup, je suis obligé de euh, faire attention aussi à ça. Bon, sinon, euh... voilà, sinon, euh... c'est pas mal. Voilà, c'est donc surtout donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.